Salut et bienvenue dans ce tuto consacré à Inkscape. Nous allons voir comment réaliser cette petite carte très simple Donc pour, souhaiter, pour vous souhaiter la bonne année 2014. Donc je vais dans Fichier, Nouveau, Template. Là j'ai une sélection de dimensions différentes. Donc je choisis 800 par 600. Voilà, je clique sur Créer le Template. Et je vais importer, Fichier, Importer... Dans Dropbox, ici, 2014, voilà, mon PNG qui va me servir, donc de base, j'incorpore, ok, je vais placer ça comme il se doit, donc au milieu, donc je clique ici sur aligner distribuer, je sélectionne ici page pour aligner donc mon modèle par rapport à la page, je clique sur centrer verticalement et horizontalement. Je vais ici dans Calque et je fais apparaître la palette des calques. Et je double-clique ici sur Layer pour appeler ce calque modèle. Je vais diminuer son opacité à 50. Voilà, et je verrouille. Je crée un nouveau calque en cliquant sur Créer un nouveau calque, ici le petit plus. Je vais l'appeler Illus. Ajouter. Et je zoome en cliquant sur la molette de ma souris. Bon, je vais fermer le calque comme ceci. Et je vais donc réaliser dans un premier temps le petit personnage qui est vraiment très simple. Donc pour cela, je vais utiliser les outils cercles. Donc je clique ici sur créer des cercles. Je clique, je glisse. Alors il me semble que... Je ne dois pas être non là c'est bon parce que là on voit que le, en principe c'est noir oui voilà ici je suis à 50% donc clic droit sur l'opacité et je mets à 100% je vais supprimer ici le contour et je vais en appuyant sur shift cliquer ici sur le noir de façon à avoir le contour et non pas le remplissage donc je zoome. Voilà. je clique ici sur la flèche en appuyant sur ctrl pour garder un beau cercle et pour dupliquer alors je vais avec cliquer sur la barre d'espace, vous voyez, hop, et comme ça, voilà, je clique, j'appuie sur la barre d'espace, je vais mettre ça comme ceci ici, et je vais en mettre un ici et un en bas. Alors pour rester aligné sur la verticale, ah, là ça ne marche pas, ben je vais appuyer sur rien du tout, je laisse tel que. Je sélectionne ces deux cercles. Je clique ici, ou majuscule, CTRL A. Et maintenant, je vais sélectionner par rapport au dernier. Et je clique sur aligner verticalement, de façon à ce que les deux cercles soient bien alignés. Je vais faire que la moitié du personnage. Après, j'aurai plus qu'à dupliquer. Et comme ça, euh, je gagne un petit peu de temps. Donc pareil, je sélectionne ici la courbe de Bézier, Donc je clique... Je clique ici, j'appuie sur Entrée pour valider. Je sélectionne l'outil éditer les nœuds ou F2 et je déplace. Pareil ici pour les yeux. Donc je clique, je glisse. J'appuie sur contrôle pour rester bien ici à la verticale. Vous voyez la poignée, elle est bien à la verticale. Je me mets ici. J'appuie sur contrôle et je glisse. Je relâche et j'appuie sur Entrée. Voilà, l'œil est créé. Pour créer le petit nez, je vais me servir de ce cercle-là, que je duplique. Donc, Soit avec la barre d'espace, on peut aussi y aller dans édition, dupliquer ou CTRL D. Voilà. Je réduis la taille du cercle, j'appuie sur CTRL et sur SHIFT, comme ceci. Hop. Je sélectionne l'outil éditer les nœuds et je vais cliquer sur convertir l'objet sélectionné en chemin. Parce que là, je ne peux pas le modifier. En cliquant là-dessus, je vais avoir les petits... Alors, ça m'embête parce qu'il en a créé beaucoup trop. Hum, ça ne me plaît pas trop. Je vais créer un autre cercle. Je supprime ce cercle. Donc, je sélectionne le cercle avec l'outil flèche noire. J'appuie sur supprimer. Et je vais recréer un cercle. Donc, je clique, je glisse. On appuie sur CTRL et SHIFT. Et là, en principe, il ne devrait me créer que quatre nœuds. Ah ben non. Alors là, c'est bon, enfin, pas grave. On va faire comme si je vais déplacer ce nœud vers le haut. Je vais supprimer ces deux-là, dont je n'ai pas besoin. Hop. Alors en appuyant sur CTRL et sur le nœud, vous voyez, je le rends. On appelle ça un nœud doux, donc ça correspond à celui-ci. Je sélectionne la poignée, j'appuie sur CTRL pour bien être à la verticale, sur celui-là, celui-là c'est pareil. Voilà, en principe, ces nœuds-là, j'en ai pas besoin. Hop. Donc je clique une première fois sur le petit carré ici, en appuyant sur CTRL, et là j'ai un nœud qui correspond à un nœud symétrique. C'est-à-dire que lorsque je clique sur la poignée, alors c'est pas ça que je voulais, C'était celui-là, Oui, nœud symétrique, voilà, lorsque je clique sur la poignée, L'autre poignée se déplace de la même façon. Voilà, donc là je suis pas mal. Celui-là, je rends le nœud ici doux. Voilà, et celui-là, hop, nœud symétrique. C'est celui-là que je veux. flèche noire, je réduis, je vais créer ici les narines, donc rien de plus simple, je sélectionne l'outil éditer les nœuds, je clique, je clique, je clique et je referme en cliquant sur le point d'origine, donc j'ai un petit triangle avec l'outil euh, éditer les nœuds et en appuyant sur Ctrl, voilà je crée maintenant les poignées, je peux jouer avec les poignets de façon à avoir des narines un peu plus arrondies. Voilà. Je déplace un petit peu ça vers le bas, c'est pas mal. Alors il nous reste à faire la tête, donc je vais sélectionner créer des cercles. Je clique, je glisse. Là, ce sera la tête. Je duplique. Édition dupliquer ou CTRL D. Je clique sur la flèche en appuyant sur CTRL et sur SHIFT. Voilà. Je vais dupliquer. CTRL D. Je déplace pour faire le petit chapeau. J'appuie sur la flèche. Je clique sur la flèche. SHIFT, CTRL. Voilà, comme ceci. Donc qu'est-ce qui nous manque Il nous manque ici le petit arrondi, la joue rose. Et ça devrait être pas mal. Après, on n'aura plus qu'à qu dupliquer et inverser. Alors pour faire ici ce petit truc, on prend l'outil courbe de Bézier. Je clique, je glisse. Je clique, je glisse. J'appuie sur Entrée. Je zoome en cliquant sur la molette. J'appuie sur F2 pour sélectionner l'outil Éditer les nœuds. Hop je fais CTRL A, ce qui me permet de sélectionner les deux nœuds et de voir apparaître les poignées. Tac. Hop, je sélectionne juste ce nœud ici, en faisant un petit carré ou un petit rectangle de sélection. On va dire que c'est pas mal. Allez, je vais faire ici le petit cercle qui correspond à la joue rose. Je clique, je glisse, j'appuie sur SHIFT et CTRL. Voilà. c'est pas mal euh, tut tut tut, voilà c'est bon je vais sélectionner les cercles qui formeront la barbe Hop. voilà et je vais dans euh, chemin et je fais union je vais supprimer tous les points là, qui ne m'intéressent pas voilà Ouais, C'est ça, Voilà, tac, je sélectionne le nœud en haut, le nœud en bas, et je clique ici sur supprimer un segment. Donc là j'ai bien la moitié de la barbe. Ça, donc je vais sélectionner avec la flèche noire la barbe, la bouche, le petit truc qu'on a créé, la joue, l'œil et la narine. Et je fais CTRL-D et je clique ici sur retournement horizontal. Je déplace, alors pour bien aligner ça, je vais ici activer le magnétisme par rapport donc au point, ah, c'est en anglais, oui donc j'utilise une version qui est en développement, donc c'est normal que vous n'ayez pas forcément exactement les mêmes choses que moi. Donc, je zoome, je clique ici, je déplace et en principe, voilà, il m'indique que mon, mon nœud est bien au-dessus de l'autre. Voilà, je n'ai plus maintenant qu'à associer cette partie là de la barbe à celle-là en faisant chemin combiné ou union. En principe, ça devrait être bon, oui, c'est bon. Cette narine là, je vais la déplacer un peu, je sélectionne, je clique sur la flèche, voilà. Je vais grouper euh, ou combiner ces, ces deux objets. Ou chemin. Alors je vais faire, je vais faire combiner. Voilà. Je sélectionne ces objets le, qui formeront la bouche. Et je vais dans chemin, combiné. Alors là, je fais. Un petit carré de sélection je m'aperçois qu'il y a euh, donc j'ai bien deux objets avec quatre, quatre nœuds donc je vais combiner cela en cliquant sur joindre et en appuyant sur CTRL et sur le nœud hop je le rends doux. Je vais sélectionner ça et ça et je vais dans chemin combiné ou CTRL K de façon ici à avoir la bouche qui se tient les yeux, c'est pareil, je vais les combiner. CTRL-K. Voilà. Donc là, j'ai presque tout. Il ne me reste plus qu'à faire le corps du petit personnage. Donc ça, c'est combiné. Ça Alors les narines et le nez, je vais les aligner et je vais les grouper. Alors pour les grouper, c'est ici ou CTRL-G. Également les joues, je vais les grouper. Donc ça, c'est bon, ça, c'est bon. Ce qui fait maintenant, lorsque je fais un carré ou un rectangle de sélection sur l'ensemble de mes objets, je vais pouvoir les aligner. Hop Et là, c'est pas mal. Allez, je sélectionne ce cercle, je le duplique, et je vais créer le corps. J'appuie sur Shift. Voilà. Donc cette première partie est faite, je vais maintenant récupérer les couleurs donc je crée un nouveau calque que j'appelle outils, ajouter, je vais masquer mon illustration, retourner dans mon modèle et mettre l'opacité à 100%, je sélectionne mes outils et je vais créer des petits carrés donc j'appuie sur CTRL pour vraiment avoir des carrés. Et dans ces petits carrés, je vais récupérer la couleur grâce à la pipette. Donc je sélectionne la pipette, pof Voilà ma première couleur. Donc je duplique en appuyant sur espace et en appuyant sur contrôle, comme ça je le déplace bien vers le bas. Je vais en créer plusieurs, voilà, hop hop. Moi j'aime bien qu'il soit bien aligné comme ceci, et je supprime le contour. Donc je sélectionne mon carré. La pipette c'est F7, donc ici je récupère le rouge. F1 pour avoir la flèche noire, F7 pour récupérer les joues, donc là j'ai presque tout. Et je vais récupérer aussi la petite couleur bleue là, donc je sélectionne F7. Pouf. Donc maintenant que j'ai fait ça, je fais, je fais apparaître mon illustration, je vais diminuer l'opacité du modèle à... Oups, qu'est-ce que j'ai fait CTRL Z. L'opacité du modèle, je vais la mettre à... Euh, Allez, à 20. Oula, c'est un peu fort là. Qu'est-ce qui s'est passé Non, je vais plutôt mettre à 50. Voilà. Je fais apparaître mon illustration. Je clique sur mon calque illustration et je vais injecter dans les objets. Donc là, je sélectionne la tête F7. Je récupère ici le rose. Le nez, il était comme ça, ainsi que les joues. Donc ça, je vais le descendre de façon à voir ici le coin de la bouche. Le nez ici, Alors, je double clique pour entrer dans mon groupe. Là, on voit bien que c'est un groupe de deux objets. Lorsque je double-clique, alors ça n'a pas marché, je double-clique. Voilà, je rentre dans mon groupe et je peux sélectionner ici les narines. Donc, je vais mettre du noir. La barbe, elle sera en blanc. Donc, le blanc, je l'attrape ici. Ça, ce sera en rouge. Donc, je sélectionne avec la flèche noire. J'appuie sur F7 pour avoir ma pipette. Pof. Je vais descendre cet objet derrière, Voilà, comme ceci. Je vais monter ma barbe, hop, hop, euh, les joues devront être derrière, voilà, et ici bien sûr euh, cet objet là sera en blanc, je vais le descendre, tac, tac, tac, hop. et ici ce sera en rouge, F7, je mets la couleur, F1 pour retrouver ma flèche noire et je descends, voilà, donc, je dézoome en appuyant sur moins. Je vais sélectionner tout ça et je vais supprimer les contours. Donc, je clique sur la croix, mais avant, j'appuie sur Shift. Je reste appuyé, je clique sur la croix. Alors, j'ai fait une bêtise. Ctrl-Z, j'aurais dû enlever les yeux et la bouche. Donc, avec Shift, je sélectionne les yeux. On voit bien que c'est désélectionné et la bouche. J'ai plus que 11 objets. Maintenant que les 11 objets sélectionnés, sont sélectionnés, je vais cliquer sur Shift et sur la croix, voilà c'est pas mal, euh, je vais ici dans la palette du euh, remplissage et contour et je vais augmenter le contour, je vais mettre à 2, alors je vais mettre à 3, à 4, bon ça marche pas, je sélectionne la bouche et les yeux et je mets à 2 fort je vais mettre à 1 oui, c'est mieux donc je vais réduire un petit peu euh, la, la bouche la barbe et les joues et les yeux allez donc shift control je clique sur la flèche voilà c'est pas mal donc mes petits outils là de couleur je les mets sur le côté on voit que j'ai dû faire une petite bêtise parce que je n'ai pas ma couleur bleue. Voilà que je récupère. Je crée un cercle. Donc je sélectionne l'illustration. Je crée un cercle bah, qui est bleu. Que je place à l'arrière-plan. J'ai oublié de grouper mon petit bonhomme ici, donc je le groupe. Hop. Je sélectionne mon cercle bleu, je sélectionne mon petit bonhomme, je fais CTRL-SHIFT-A et je les aligne. Donc là, je vais rajouter des petites étoiles. Donc pour faire des petites étoiles, rien de plus simple. Ici, j'ai sélectionné l'outil Créer des étoiles et des polygones. Nombre de sommets 8. Je clique, je glisse. Alors c'est normal que je ne vois rien parce que le remplissage est en bleu je ne veux pas de remplissage, par contre je veux un contour, donc je clique sur shift et sur le blanc et là j'ai une petite étoile. Hop. Donc je vais créer un clone, voilà mon clone est créé, maintenant je peux le dupliquer en, un, en cliquant sur la barre d'espace, hop, hop, hop, hop, voilà, je sélectionne toutes mes étoiles, que je groupe et que je place derrière voilà. de façon à ce que les étoiles soient bien derrière le personnage donc pour entrer dans mon groupe comme tout à l'heure je double clique je peux réduire la taille des étoiles comme ceci voilà donc pour sortir du groupe il faut double cliquer à l'extérieur ou sélectionner un autre objet je vais me servir donc de ce cercle pour euh, faire une découpe de mon petit personnage donc je m'explique, je crée un clone donc mon cercle s'est placé devant tous les autres objets je sélectionne ici mon petit bonhomme et je vais dans objet, découpe, définir et à ce moment là est bien découpé je sélectionne tout ça et je groupe alors bien sûr je pas mes petits outils et je groupe ctrl G ou en cliquant ici maintenant il ne me reste plus qu'à créer 2014 ce que nous allons faire tout de suite donc je sélectionne l'outil texte je clique ici je tape 2014 je sélectionne tout ctrl A pour sélectionner et je vais choisir ici dans ma liste. Alors le texte s'appelait U. Ça commençait par U. Alors est-ce que je vais le retrouver C'est celui-là. Un Pilgi. Un Pilgi. Je vais ici choisir le bold. Je vais agrandir la taille du texte. Comme ceci, hop. Alors pour paraître, euh, pour faire ça le plus rapidement possible, je vais tout convertir en chemin en cliquant ici. Voilà. Et je vais ici, dans chemin, je fais séparer de façon... Alors ça n'a pas marché. Euh, Peut-être euh, dégrouper. Oui, c'était dégroupé, voilà, de façon... À pouvoir supprimer le 0 je vais créer la couleur ici euh, enfin le dégradé blanc et rouge donc à partir du rouge ici Allez, je sélectionne le 2 je vais récupérer la couleur j'appuie sur g g ça correspond à l'outil dégradé je prends un dégradé linéaire je clique je glisse Ici on remarque le petit rond bleu qui est sélectionné, si je clique sur la couleur blanche, hop automatiquement j'ai du blanc. Je vais faire apparaître euh, la palette tut tut tut de fond comme ceci, Alors, voilà il fallait double cliquer. Et voilà il faut cliquer sur éditer le dégradé je clique ici ah, ça ne fonctionne pas je suis un peu embêté zut dans cette version c'est dupliquer le dégradé bon c'est pas grave Vous voyez ici j'ai un petit plus lorsque je me mets sur la ligne ici donc je peux rajouter une couleur je double clique hop voilà ma première couleur je me mets un peu plus loin je double clique voilà ma deuxième donc cette couleur-là, elle sera rouge, donc avec l'outil pipette, je prends le rouge et cette couleur-là sera blanche. Je vais maintenant, je reviens ici sur l'outil dégradé, hop hop hop, excusez-moi, c'était pas celui-là, c'est ça. Et je vais, donc ici je mets un 50 et je vais rapprocher ici ce nœud de l'autre de façon à avoir un trait bien net. Ou bien net, ou un petit peu, voilà, comme ceci c'est pas mal. Je vais réduire maintenant l'écart et je vais ici dans répétition et je fais réfléchir. Alors je sélectionne le rond et j'appuie sur Shift, je sélectionne le carré, je clique et je peux déplacer, vous voyez, le dégradé. Je sélectionne le 1, j'appuie sur G et je sélectionne ce dégradé là. Donc comme tout à l'heure, réfléchis. alors il y a du magnétisme, je l'enlève et pour le 4 c'est pareil je prends mon dégradé et je fais réfléchir je vais mettre comme ça allez comme ça on va dire que ça ira Je duplique euh, ces objets, Allez, je vais les grouper, les grouper c ici, je duplique CTRL D, je déplace pour créer l'ombre, donc ce sera du noir, je fais apparaître la palette remplissage et contour, alors je peux faire CTRL SHIFT F, et je vais mettre ici une opacité à 50, je vais déplacer cet objet comme ceci, je fais apparaître la palette modèle, enfin la palette des calques et je vais masquer le modèle, j'en ai plus besoin. Alors qu'est-ce qui nous manque Les outils c'est pareil. Donc j'ai presque tout. Il nous manque le texte de bonne année et euh, les petits fils. Allez, je vais faire les petits fils. Donc avec l'outil éditer les nœuds, non, courbe de Bézier. je clique, j'appuie sur contrôle, j'appuie sur entrée. Je zoome. Je me mets bien sur le petit carré. Claque, et je fais voilà, des petites. Là, je vais faire comme si c'était un nœud. Hop. Et j'appuie sur Entrée. Voilà, je vais mettre un contour de 1, je crois que c'est pas mal. Oui. Je duplique cet objet. Ouais, je vais cliquer ici, je déplace en appuyant sur CTRL, je zoome en cliquant sur la molette, F2, et je fais un carré de sélection, je sélectionne un nœud et je le déplace vers le bas. Je zoome, alors je vais réduire ici, Tac. un petit carré de sélection, pour sélectionner le nœud que je veux modifier je modifie un petit peu ça, je vais sélectionner tout ça, je clique sur un des nœuds, vous voyez ici que les flèches ont changé, on peut faire maintenant une petite rotation, Hop. Alors je déplace le centre, je refais une petite rotation, voilà, il ne reste plus que le 4, je duplique comme ceci, Je zoome, F2. Je vais sur H pour faire un retournement horizontal. Voilà. C'est presque bien. Impeccable. Je sélectionne l'outil texte et j'écris en majuscule « Bonne année ». Allez, bonne année à tous Pareil, je sélectionne tout, CTRL A, je vais ici, je tape UNP, voilà, il me propose la police que je souhaite, je réduis un peu, je vais euh, appuyer sur T, je sélectionne tout, je vais peut-être aligner euh, à droite, ou au centre, allez on va faire ça à droite. Je cale ça. Je vais peut-être réduire un peu l'espace interligne. Ouais, on va mettre un. Voilà, c'est pas mal. Je dézoome. Eh bien, on va dire que c'est pas mal. J'oublie pas d'enregistrer mon travail sur le bureau. Bonne année. Hop. Et j'enregistre. Voilà, merci d'avoir suivi ce petit tuto et je vous dis à bientôt pour de nouveaux tutos.